Tipou les gens Et bienvenue dans ce petit vlog, du coup spécial, spécial quoi de neuf en confinement Un petit peu euh, Voilà voilà, déjà je vais relativement bien, je tousse mais je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. J'ai deux rendez-vous, qui étaient particulièrement, de rendez-vous médicaux, qui étaient particulièrement importants pour moi, qui devaient arriver euh, ben juste avant le confinement. J'en avais un le 17 et j'en avais un le 20. Le 17, j'avais rendez-vous avec le médecin légiste qui était censé euh, dire si, oui ou non, j'allais pouvoir avoir euh, ma mammoplastie. Donc, comment dire que ça, ça a été reporté euh, à une date euh, inconnue, <rire> pour le coup. Voilà. Et euh, le 20, j'avais rendez-vous avec une chirurgienne, euh, rendez-vous pré-opératoire pour, euh, bah pour me soigner de mon insuffisance veineuse. Alors, l'insuffisance veineuse, qu'est-ce que c'est euh, En fait, la plupart des gens, euh, leurs veines dans les jambes, elles font ça, voilà, c'est tout droit, c'est enfin, une jolie courbe et tout, c'est smooth et tout. Les miennes, les, la grosse veine qui irrigue tout, elle fait Et du coup, en gros, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Ça veut dire que j'ai euh, un petit peu, vous voyez, quand on dit qu'on a les jambes lourdes, euh, vous imaginez la sensation que vous avez dans les jambes après 5-6 heures de randonnée bah, Moi, c'est ce que j'ai si je mets pas de contention et que je marche 2 minutes le matin. Euh, voilà, du coup je suis en, en collant de contention en, en permanence, sauf quand je dors, pour, euh, pour empêcher ça, et ça fait un an que je porte des contentions maintenant, et euh, ce rendez-vous chirurgical était censé planifier une chirurgie pour que je puisse avoir des jambes euh, qui fonctionnent normalement, entre guillemets, et du coup euh, bah ça, ça va pas avoir lieu. Euh, je ne peux pas sortir pour recommander des collants de contention, donc mes collants de contention sont en train de se, de se flinguer, enfin bref, voilà, j'avoue que s'il devait y avoir un truc que j'aurais bien aimé avoir eu avant le confinement, c'est au moins le, la possibilité de ne pas être obligé de mettre ces foutus contentions tous les matins, quoi. ça prend une minute 30 environ, en fin. euh, c'est méga relou. Alors il y a des bas de contention, existe. Moi bon, Au début, c'est ce qu'on m'avait prescrit. Mais le truc, c'est que le bas de contention, euh, il tient avec une sorte de... Tout un système en silicone qui est très... Euh, qui colle très bien. Je veux dire, une paire de bas de contention, ça coûte 60 euros, hein, si c'est pas remboursé par la sécu, donc euh, normal que ça tienne. Sauf que le principe de la contention, en fait, c'est que ça sert, c'est hyper... Euh, ça tire, quoi. Et du coup, c'est comme si euh, bah, tu mettais des, des élastiques de caoutchouc et que tu les tirais vers le bas en permanence, toute la journée. Alors, il y a des personnes qui supportent ça. Euh, moi, clairement, ça me faisait euh, des grosses plaques gonflées qui irritaient à fond, etc. Donc, c'était pas possible. Il y a les chaussettes de contention qui existent également, qui n'ont pas de silicone, elle, qui s'arrêtent ici. Mais sauf que moi, en fait, mon insuffisance, elle est dans toute la jambe. Donc, euh, juste ici, ça, ça suffit pas. Donc, du coup, je suis obligé d'être en collant le temps, c'est méga relou, là il fait chaud, il fait beau, j'ai juste envie d'être jambes nu et de pouvoir genre juste chiller un peu en pyjama, euh, genre voilà, confiné euh, au calme et euh, non, faut que j'en je, file, c'est ça le prix. Voilà voilà, euh, j'essaye aussi de faire du contenu pour vous qui êtes confiné. Parce que je me doute que ça ne doit pas être une période facile et euh, du coup je me sens un petit peu un, un devoir en tant que vidéaste de vous apporter des trucs. Euh, dans la pratique, je bosse pas autant que je voudrais mais, euh, mais je bosse déjà trop que, que je, <rire> je suis déjà en train de me cramer là. Là je sens que je suis déjà en train de me cramer et je vous apporte pas du contenu parce que je tourne beaucoup, je montre rien. Euh, donc, forcément, c'est pas top. Euh, ceci étant dit, là bientôt, il va y avoir une vidéo sur mon rapport euh, aux jeux vidéo et aux personnages que j'incarne dans les vidéos qui va sortir, c'est une vidéo très courte qui arrive bientôt. Il euh, va y avoir des vidéos de parties de jeux de rôle que je fais, j'invite des personnes à jouer avec moi et du coup, euh, on fait du, du jeu de rôle en live sur Twitch et ensuite je vais le rediffuser sur la chaîne YouTube, donc ça aussi ça arrive. Les Twitch ont déjà commencé, donc euh, n'hésitez pas à me suivre sur twitch.tv slash yofi underscore tipui pour, euh, euh, pour pouvoir voir ça en live. Euh, voilà, il se trouve qu'il y a... Demain, on fait une création de perso, donc si vous voulez voir... Euh... Bien bah, des, c'est pas le plus intéressant, mais c'est sympa quand même. Et euh, samedi, normalement, euh, partie de jeu de rôle Warhammer, euh, type un peu donjon, euh, ça devrait être plutôt chouette. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh... Et aussi, je devrais reprendre euh, les, les streams de Alien Isolation, je sais pas quand. Il faut que je me refasse un calendrier qui est un tout petit peu plus respectueux de, de ma santé mentale et de ce que je suis capable d'encaisser. Mais, euh, mais ça devrait venir. Et en parlant de jeux vidéo, je vois passer sur mes réseaux en permanence. Je, je veux dire, il y a deux choses dans mes timelines en ce moment. Le coronavirus et la Switch. Et je n'en peux plus. Je suis tellement beaucoup trop jalouse. J'en veux une, moi aussi. Pourquoi moi j'ai pas le droit d'avoir une Switch en confinement C'est scandaleux je suis tellement la tristesse, mais j'ai clairement pas 300 euros pour euh, à, à dépenser. C'est juste n'importe quoi. Mais bon, bref. Mmh. Voilà. Si vous aimez un petit peu ce format de, de vlog pendant le confinement, n'hésitez pas à me le dire euh, en commentaire. Je pourrais en faire plus. C'est quelque chose qui me prend qui me prend pas des masses de temps. C'est relativement facile à faire. En tout cas, si le temps reste beau, c'est facile à faire parce que j'ai pas besoin d'éclairage. Là, je suis en éclairage naturel. Euh, ce qui me fait penser que j'aurais probablement dû... Euh... Enfin, si on n'avait pas emménagé à trois, j'aurais sans doute imaginé un studio ici, ça aurait été... Génialissime Mais euh... Mais ce n'est pas le cas. Donc euh... Donc voilà. Mais du coup, ça fait une nouvelle chambre, un peu chouette. Il va y avoir une vidéo où on bouge tous les meubles de la maison. Ça va être une grosse vidéo, ça aussi, ça arrive. Voilà, voilà euh, des bisous, plein comme d'habitude, uTip, je vous ai mis aussi le lien du Paypal si vous voulez faire un pirement euh, rapide euh, sur lequel je puisse mettre le, le grappin hein, rapidement. Euh, euh, vous êtes choupichou, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, et... Et restez ah, chouette, voilà. Des bisous, qui